Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce style de vidéo, mais je me suis dit, ça a un rapport avec Disney, il y aura peut-être des curieux, donc je le fais. Donc comme vous le savez, je suis un très grand fan d'Ocus Pocus, euh, ce vieux film de 93, et euh, ben on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau collection, décoration, etc. Et du coup, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, je la mettrai sûrement en fiche, euh, euh, princesse qui m'avait acheté un immense cadre de l'affiche Ocus Pocus, enfin c'était le premier objet que j'avais eu d'Ocus Pocus officiel, on va dire, et c'était juste génial. Et après, euh, à ma grande surprise, ils ont sorti donc euh, les figurines pop de Winifred, euh, Marie et euh, Sarah, dont je les ai prises tout de suite, et ils ont en sorti d'autres sortes euh, en... en... En trio autour d'un chaudron ou avec leur balai, mais moi je m'en suis tenu aux premières parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans le room tour, euh, je me suis arrêté un peu au niveau collection Disney parce que j'en ai déjà beaucoup et euh, j'ai l'impression que quand une collection vous n'avez pas vraiment la place ou que vous en avez trop, ça enlève de la beauté en fait en soi-même. Et euh, comme j'ai pas envie d'avoir du Disney partout dans toutes mes pièces chez moi. Je m'étais arrêté parce que, comme vous le verrez aussi dans mon room tour qui sera en fiche, j'ai énormément de figurines et de poupées maléfiques, euh, euh, pas forcément rares, mais du moins qu'on ne trouve plus, et je trouve que c'est déjà bien. J'en ai vraiment beaucoup et pour moi ça me suffit. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis et d'autres qui sortiront, mais pour moi ça me suffira. Et quand j'ai vu, donc en parlant d'Ocus Pocus, qu'ils allaient sortir euh, des poupées en édition limitée, je me suis dit, bon allez, on va craquer. Donc vous le savez déjà, je me suis dit, est-ce que je fais la surprise Non, vous l'avez su dans la miniature et dans le titre, il s'agit d'une poupée donc de la collection Ocus Pocus limitée. Il n'y en a que 5000 de chaque, donc de Sarah, de Marie et de Winifred. Et donc... Pour rester dans le côté raisonnable où j'ai pas envie de d'avoir trop de trop de choses je me suis dit j'allais en choisir qu'une et la question s'est même pas posée j'ai choisi Sarah parce que Sarah est, est un personnage pour la boîte est énorme regardez déjà le carton est là et, et elle va juste être énorme donc heureusement voilà que j'ai pas pris les trois parce que ça ferait prêt... Ça prendrait trop de place en fait, tout simplement. Et, euh, et j'ai euh, préféré en prendre qu'une. Bah, comme pour euh, ma collection là, par exemple, j'avais Ursula et Maléfique. Parce que, et encore, je les trouvais toutes super belles, mais c'est pareil, j'avais pas envie d'en avoir plein. Hein, les étagères. Donc pareil, en général, Disney sort des belles poupées euh, des princesses Disney. Mais euh, pff, moi ça m'intéresse pas, je préfère les méchants. Hein. Et Sarah est important pour moi déjà, parce que... C'est pratiquement, je crois que c'est pratiquement à cause d'elle que ma couleur préférée est violet en fait. Alors, je m'en suis rendu compte que un peu plus vieux, mais j'en suis pratiquement sûr. Alors attention, vous allez même la voir avant moi. Enfin avant moi. Hop, je vais y arriver, je vous ferai des gros points après. Alors l'arrière est beau. Hein. Je vais Hop. Je sais pas. Alors vous l'avez. Je sais pas si vous l'avez vu, mais attention. Hop. Ah ouais, non, non, elle est franchement pas mal, hein. elle est franchement pas mal, la tenue est super jolie, bon, il y a un décor qui fait très Halloween, bon, je sais que, je sais que, comment ça s'appelle, vous allez voir tout le, tout le reflet, c'est magnifique, je sais que c'est basé sur un film qui se passe à Halloween, mais c'est vrai que ça fait très très Halloween, mais la boîte, enfin, ça se voit que c'est un truc de collection. Je crois même que euh, bah les, les boîtes que j'avais eues. Enfin, pour les maléfiques que j'ai eues, elles font moins collection. Si vous avez été World Room Tour, elles font moins collection que celle-là, ou celle des Disney euh, Villain euh, Top Model là. Mais celle, cette boîte-là, euh, franchement, euh, si on l'ouvre, c'est dommage. Ah quoi que vous pouvez l'ouvrir sans. Genre il y a du. Il n'y a pas de scotch. Ah oui Ah oui, il n'y a pas de scotch, vous pouvez l'ouvrir sans.. Ah ça c'est cool, attendez. Ah non, d'accord, donc ça c'est un cadre, vous voyez, Sarah, euh, édition limitée, vous voyez, alors je suis désolé, est-ce que si j'éteins ça vous aurez moins de reflets Ouais, bon désolé, j'essaierai de faire des, des photos plus proches, mais il euh, y a déjà un peu moins de reflets, donc vous voyez la robe est très ressemblante, ils ont mis ces petites dentelles au niveau de, je sais pas si vous voyez pouvez... mieux en fait, j'en sais rien, sauf si peut-être je mets directement la lumière par là, voilà. Ah oui, vous verrez peut-être mieux comme ça. Bon, vous voyez quelques reflets, mais... Donc, elle, elle a la bougie à flamme noire, sa serpillière. Euh, Winifred, elle a le grimoire et donc euh, son balai. Et Winifred... Et, et mais, Marie, elle est avec euh, Taker Binks, donc le chat, et son aspirateur. Mais Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve vraiment jolie Elle a les mêmes chaussures, des petites bottines Ah et elle a des, euh, je sais pas si vous le verrez bien vous Elle, elle a quand même un espèce de, de truc pour renforcer euh, sa robe en dessous vous verrez pas mais Ah si un peu voyez, là Il y a un petit papier sûrement pour donner du volume à la robe et euh, désolé vous entendez la clochette mais je peux pas la faire entrer du coup euh, Et elle a ses collants Vraiment elle a ses collants euh, Je sais pas si vous les verrez Ah si peut-être Elle a ses collants comme dans le film vraiment euh, Non, le souci des détails il est cool Son petit plastron est, et euh, je sais pas s'il est exactement conforme je vois pas trop sur mon t-shirt. Mais en tout cas, il euh, y a des petits trucs brillants de différentes couleurs. Ils lui ont mis son petit grain de beauté. Quand je pense qu'il va y avoir, pour Halloween de l'année prochaine, il va, un, il va y avoir un film Ocus Pocus 2 avec les trois mêmes actrices. Vous savez quoi J'ai juste peur d'être déçu. J'espère vraiment que je vais pas être déçu. J'avais fait une vidéo aussi sur pourquoi un remake serait pas une mauvaise idée. Euh, bah je mettrai tout en fiche. Parce que c'est rare que je parle d'Ocus Pocus. Mais voilà je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve cool vraiment, ouais, je préfère largement avoir une poupée de Sarah qu'une poupée de d'une princesse, voilà, je suis moins princesse moi je suis pour les méchants et euh, vraiment vraiment, elle est très jolie, j'essaie de regarder si je vois, ah elle a un petit collier elle a un petit collier et euh, c'est bizarre de parler de poupée n'empêche mais euh... et elle, a... elle est vraiment sur un espèce de piédestal vous voyez et c'est euh, assez rigolo là-dessus. Ah oui, il y a vraiment une barre en métal pour qu'elle tienne debout. De toute façon, je pense que quand vous achetez ce genre de poupée, c'est pas pour un enfant enfin ou un enfant qui adore le film et qui, qui a 8 ans ou 10 ans et qui comprend que c'est pour la collection. Une de mes ex-belles-sœurs, je me rappelle, elle collectionnait les animators, je crois, pour sa fille, pour la décoration. Et elle lui avait bien expliqué que bah, c'était pour la décoration, que c'était pas pour jouer avec. Et il me semble que cette petite. Elle, Anita, il me semble, oui, c'est ça, doit être ça. Elle, euh, elle y touchait pas, sa maman avait réussi à lui faire comprendre que c'est de la décoration, etc. Et c'est vrai que les animateurs sont jolis. Et je crois qu'il y en a eu une maléfique, par exemple, mais voilà. Moi j'aime maléfique pour son côté démoniaque, pas parce qu'on peut faire une poupée mignonne d'elle. Donc... Moi je suis méchant, c'est comme ça. Donc maintenant, mon plus gros problème, ça va être de lui trouver une place. <rire> donc voilà, et euh, au niveau du prix, donc, euh, donc foncez, hein, si vous en voulez, parce que... Les méchants doivent partir moins vite que les princesses, c'est certain, mais euh. Mais on sait jamais. Genre bah, ces deux poupées là, la Disney Collection Vilaine euh, euh, haute couture là. Euh, moi quand je les ai, euh, quand je les ai achetées, euh, elles avaient baissé de prix parce qu'elles étaient pas trop parties, je comprends pas, parce que c'est. Ocus pocus encore c'est pas autant connu. Ah là. A... Là ça fait chauffe là. <rire> Ocus pocus encore c'est pas encore euh, hyper connu et hyper aimé par les fans de la on va dire euh, de la grande majorité voilà mais c'est vrai que je veux dire elles sont à la fois super belles et ces maléfiques Ursula par exemple je crois qu'elles avaient baissé de prix et maintenant elles ont réaugmenté de prix enfin c'est un truc de fou donc si vous aimez Ocus Pocus n'hésitez pas à au moins vous procurer votre sorcière préférée parce que euh, parce que ça peut ça peut être vachement dommage elle est trop jolie je suis content bon ça coûte 120 euros hein <rire> donc voyez que même si vous voulez les trois ça fait euh, ça fait 360 si je sais compter, donc ça fait quand même un budget, même une, ça fait un budget, mais j'aurais trop regretté de pas avoir pris Sarah, donc après, si on m'offrait si Winnie et Marie, je serais content, mais je veux dire, moi, de les acheter pour moi, à moi, voilà, ça serait pas... C'est même pas une question d'argent, hein. c'est une question de place aussi, l'argent fait un peu partie, parce que, voilà... Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je ne sais pas si je vous ferai des gros plans, parce que je trouve qu'on la voit assez bien. Et derrière, il y a un petit mot, Disney est fier de présenter cette poupée en édition limitée de Sarah Sanderson, une représentation fidèle de la sorcière démoniaque et de ses sœurs. Ah oui, donc, il parle de Winifred, parce que pour moi, euh, Marie et, et Sarah ne sont pas démoniaques. Et ses sœurs, on les appelle les sœurs Sanderson, elles, et elles sont bien décidées à kidnapper tous les petits enfants les soirs de pleine lune réveillés par la bougie de la flamme noire allumée par accident. Par accident Est-ce que les gens qui ont écrit ça ont vu le film Ces sorcières centenaires à la recherche de l'immortalité se lancent dans d'inquiétantes machinations conçues par les artistes... Ah point C'est bizarre parce que tout est en majuscule. Conçues par les artistes de Disney Store cette poupée en édition limitée de Sarah Sanderson conviendra parfaitement aux fans de Disney et aux collectionneurs qui aiment inventer leur propre aventure accompagnée de leurs livres de sortilèges. Ah j'ai eu peur que c'était du style euh, sortez là et puis allez-y. Coucou je m'appelle Sarah, aujourd'hui nous allons vous présenter la poupée. Bougie à flamme noire, 5,99€ voilà. La bougie à flamme noire est jolie Par contre voilà, il y a tout un petit système en plastique qui fait pour qu'elle tienne dans la main de, de Sarah Ça veut dire que si vous la sortez euh, Vraiment, même le balai, en fait, il n'y a rien qui va tenir en place quoi Vraiment Donc euh, voilà, voilà Je vais en profiter, donc pour ceux qui voulaient juste voir ça euh, Restez là, enfin je vous dis à bientôt Sinon je vais dire 2-3 petits mots sur la chaîne euh, Rapidement euh, et sur la vie de la chaîne, mais bon voilà. Alors pour vous dire, euh, au niveau de, de la chaîne, euh, alors il y a plein de vidéos qui sont en cours. Euh, aussi bien chez moi que chez les autres membres euh, aventuriers mais le problème c'est quoi là Là on a eu une période euh, où euh, certains euh, viennent juste d'avoir un CDI donc du coup euh, bah, ils, ont, ils sont un peu épuisés sur le travail et donnés à fond donc du coup le temps de trouver un rythme, les vidéos sont re-en cours mais ça a mis du temps à démarrer il y en a d'autres qui ont créé leurs entreprises enfin je vais pas donner de nom mais il y en a un qui a créé une entreprise et du coup bah, ça demande encore plus de temps, euh, avec Princesse on, on a commencé des tournages mais pour certains il faut qu'on aille de et avec le temps qu'il y a en ce moment vous comprenez que les tournages, enfin le tournage extérieur risque d'être repoussé peut-être plus tard et dans ce cas ça repoussera cette vidéo euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et du coup personnellement comme je vous en avais déjà parlé j'ai créé mon association de jeux de société avec Jotis et ma maman, euh, les loups rêveurs si vous voulez aller voir sur Facebook on poste souvent des photos et des petites nouvelles de trucs comme ça et euh, du coup bah, ça me prend énormément de temps, euh, encore hier je suis resté jusqu'à 1h du matin pour trouver des bons jeux de société à proposer, enfin voilà, et euh, c'est pour ça que ça, ça me prend un peu de temps. Euh... Mais sinon voilà pour les petites nouvelles, il n'y a rien de bien spécial, la plus grande nouvelle est que j'ai acheté cette merveille, ah, je la trouve vraiment trop belle. Il va je trouve une place par contre, et ça ça m'embête parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse la caler, ah je... Je vous avais pas montré, mais du coup j'avais aussi Billy euh, Que j'ai acheté pour mon neveu Qui adore Ocus Pocus Et qui adore Billy, donc du coup je l'avais acheté Pour lui, enfin euh, pour lui Pour qu'elle soit chez moi et qu'il veuille la voir Ça finira sûrement chez lui quand il sera plus grand euh, S'il aime encore Disney Ocus Pocus d'ici là Mais voilà, je les ai rajoutés exprès donc, euh, Dans mon décor aujourd'hui, parce que normalement euh, ces figurines sont euh, chez, euh, enfin chez, enfin dans ma salle à manger, là où il y a tout, euh, tout bah, mon tableau Hocus Pocus. Je sais même qu'il y a un jeu de société Hocus Pocus, mais il n'a pas été traduit, c'est un jeu de cartes. Mais euh, mais voilà, comme je vous ai dit, je ne me considère pas comme un collectionneur, mais j'aime bien avoir un ou deux objets très jolis de mes univers. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié au niveau, euh, au niveau petite nouvelle de la chaîne. Et euh, ah oui et pour euh, je voulais juste vous dire aussi que je vous euh, pour les plus fidèles euh, alors je vais avoir une chaîne Twitch bientôt donc j'ai fait des tests ça marche bien avec Safira du coup mon euh, autre meilleur ami euh, où on fait beaucoup de gaming où on, on, on de temps en temps on streamera tous les deux mais ça je vous en reparlerai ultérieurement et je tiens à remercier et à faire un dernier coup de pub à ma cousine qui a sorti son premier clip que vous verrez aussi en description et en fiche donc n'hésitez pas à aller vous abonner et laisser un commentaire sympa pour euh, l'encourager Merci à tous ceux qui y sont déjà allés Ça a été vraiment sympa Et donc voilà, euh, j'arrête le côté blabla d'ici là Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée Je publierai sûrement quelques photos de, de cette poupée sur le Facebook des successeurs Et sur Snap, vous avez tout en description si vous les avez toujours pas Et je vous fais des gros bisous Salut